Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer MPV en 2023. Donc désormais sur Windows 10, on a un outil qui est déjà fourni qui s'appelle Winget qui va nous permet d'installer MPV de manière beaucoup plus simple que celle que j'avais montrée dans mon ancien tutoriel. Pour cette installation, on va commencer par ouvrir notre CMD. on fait Windows R, on tape CMD, et là je vais taper Winget search MPV. Et là du coup, on a le premier résultat, MPV unofficial, qui est la version d'MPV qui est disponible dans Microsoft Store. Avec Winget, on peut faire « Winget install » et copier cette idée et le coller ici. Et là, ça va nous demander si on accepte les conditions pour utiliser un logiciel du MS Store. Donc moi, je fais « Y » et « Entrée » pour accepter les conditions. Et là, ça va commencer l'installation de MPV. Là, maintenant, je peux taper « MPV » dans mon CMD et euh, ça va me donner la liste des commandes qui sont disponibles pour MPV. Voilà, donc c'est nickel. Et du coup, avec mon OpenShell, si je cherche MPV, je vois qu'il est juste ici, là. Et du coup, il se lance. Il n'était pas présent avant. Donc voilà, c'était comment installer MPV en 2023.